Comment expliquer aux techniciens mes besoins ou l'objectif du test? Déjà, si vous pensez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous ne pensez pas à résoudre des questions aléatoires que vous puissiez avoir sur quelqu'un, ou sur un sujet que vous voudriez examiner ou que vous-même voudriez vous soumettre au test pour examiner. Donc, le plus important, c'est de savoir expliquer quel est le problème de, de méfiance que vous avez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment résoudre avec ce test? Qu'est-ce que vous voulez prouver avec ce test? Normalement, l'examinateur doit savoir ce que vous voulez résoudre avec ce test. Donc, en lui disant simplement l'objectif du test, normalement, il saura déjà quelles questions et comment préparer le test. Par exemple, vous le pouvez lui mentionner que c'est un test d'infidélité, de, de vol, espionnage industriel, euh, accusation d'agression sexuelle, etc. Le technicien vous demandera plus d'informations s'il si, si croit nécessaire. Par exemple, vous pouvez vous demander des détails du vol, le temps à prendre en considération pour un test d'infidélité, etc. Bon, le plus important à retenir ici, c'est que ne pensez pas à des questions à faire, sinon à expliquer l'objectif du test. Et le technicien saura quelles questions poser et comment préparer le test. Donc, si vous voulez faire un test du polygraphe, soyez clair sur le temps à prendre en considération, si nécessaire,